Et salut à tous, c'est AstraDiens, c'est Gabriel, et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Bataille Royale à 3 Et oui, je suis avec Kurama, sur Skype, et Stardust. Alors, Kurama va jouer son deck requin, et Stardust ça va jouer son deck zombie. Ouais. Et moi, je joue avec mon petit deck rétro, pyrovolcanique. Donc, alors, je, que je vous explique. C'est un petit groupe qu'on a fait sur Skype. Donc moi, je ne serai pas tout le temps là pour le moment. Mais Kurama et Stardust seront là. Vous pouvez venir, mais la seule condition d'entrée, donc c'est de faire un duel, que ce soit sur Skype avec nous, ou sur dueling. J'ai promis. Yu-Gi-Oh Nexus. Yu-Gi-Oh Nexus, voilà. Yu-Gi-Oh Nexus, qui un super site internet. Bon, il est en anglais, on leur pardonne mais on peut faire des duels avec nos amis, voilà. C'est un peu la reprise de Dev. De Alors, je rajoute une petite précision. Par rapport au Yu-Gi-Oh! Nexus, le pseudo de Star quand même C'est toujours Star 81 Et pour moi, c'est kiwi voilà Ça, ça ne changera pas. Et peut-être peut que sur la chaîne, il y aura des vidéos, de, de quand je rentrerai de mon fichu si centre, il y aura peut-être des vidéos de filmées par OBS avec, euh, bien sûr, Yu-Gi-Oh! voilà. Donc, ouais. on fait comment les amis Honneur aux anciens Honneur aux anciens Ok. Alors, par oh. contre, je rajoute une petite précision. Voici le site que Stardust on utilise sur l'application, je vous le dis. Ah, Duel Pro, ouais. Duel Pro, ça permet... Okay. De compter les points de vie jusqu'à jusqu 4 joueurs, il y a 3 modes. Il y a un joueur pour compter juste ses points de vie. Ouais. Un player pour compter les points des points de vie en un contre 1, les, les tiens et ceux de ton adversaire. Et il y a le tag duel. Ouais. Où on peut compter jusqu'à 4 joueurs. C'est bizarre, maintenant qu'il y a de la lumière, je vois mieux. Il y a -ce que je t'avais Donc, je vais commencer par invoquer ma petite fusée volcanique en mode attaque. Effet de la fusée volcanique, ça me permet d'aller chercher une petite carte piège que j'affectionne tout particulièrement. Oh, Qui est... Qui est où qui est donc un rechargement accélérateur de flammes. Je vous le montre. Je remélange mon deck. Et je set une, deux, trois et quatre cartes. On n'a pas le droit d'attaquer durant le premier tour. Vous dit. Ouais. À, à, au prochain, qui veut prendre la main Peu importe pas on pas le premier tour. Ouais, je vais prendre la main moi. Tiens. Ouais, je je main. Alors moi je vais poser une carte face verso. Oui. Je vais jouer euh, grande mâchoire en mode attaque. J'enchaîne avec le requin autocollant en aucun sens P et je fais une mixis de rang 3 et je vais mettre mon alors là je, pourrais, je dis bien je pourrais activer ma carte piège pour leur faire très, très mal mais je préfère attendre le tour de Stardust pour le faire. Je choisis le numéro 47 Aucun Cauchemar et je termine mon tour. Ah mon tour. Bien sûr. Yes. Je crois que je prends le cas de ma main quand même, parce que c'est pas mal. Il me oh, reste là. plus qu'une carte en main. Ouais. <rire> <rire> <rire> Et vous devez vous savoir ce que c'est. On ne dira pas. Je vais commencer avec Solitaire Chiranoui en mode attaque. J'active son effet, je le sacrifie, je vais chercher un monstre euh, synthonise, zombie synthoniseur hein, qui a zéro point de, de dépense dans mon deck et je l'invoque. J'invoque depuis mon deck et mes zombies en mode attaque. Et moi j'active ma petite carte piège qui prénomme Rechargement accélérateur de Flammes. avoir une petite cartouche de chasse volcanique depuis ma main à mon cimetière pour vous affliger 500 points de vie à tous les deux. Piocher une carte. Voilà. Et après, effet de la cartouche de chasse volcanique, je peux envoyer deux cartouches de chasse volcanique depuis mon deck à mon cimetière pour faire un qui en gros et infliger 1000 points de vie. Bon. Heureusement pour moi, j'ai cette carte magique en main. Ah oh. eh ouais, mon storyborne Je ressuscite une zombie Maintenant, je vais activer une inutiles. J'envoie ouais. mon deck au cimetière. Je choisis Bunchy Monde Nécro. Maintenant, j'active l'effet de la Bunchy Monde Nécro. Je la bannis. Ça me permet d'activer mon zombie depuis mon deck. Et qu'est-ce qu'il a de particulier chez mon zombie Alors sur les terrains et dans les cimetières deviennent des monstres zombies ensuite personne ne peut invoquer de monstres par sacrifice sauf des monstres zombies je vais activer l'effet de fini zombie je monte le niveau et moi je monte le niveau d'un monstre sur le terrain et je peux envoyer un monstre de mon deck au cimetière. Alors, Gabriel, est-ce que tu as un monstre Oui. Qui est-il Fusée volcanique. Je monte le niveau de ta fusée volcanique de 1. Hein ouais. Ça change rien. De mon deck au cimetière, florison visante. Ouais. Quand elle est envoyée au cimetière, je peux la bannir et ajouter de mon deck à ma main un monstre de niveau zombie de niveau 5 ou plus. Mmh. Et si jamais j'ai mon zombie sur le terrain, le monstre que j'ajoute à ma main peut arriver directement sur mon terrain. J'invoque donc depuis mon deck, roi du déclin, valeur de roche en mode attaque. Il peut dire au revoir à ton roi du déclin, Paladros. Pourquoi Anneau de destruction. Oh. Alors je précise que cette carte, c'est aussi pour toi aussi, mon chat Gabriel. Oui, mais sauf que vous de perdez 18... tout. On perd 18... tous 2800 points ah. de vie. On peut dire que j'ai une chance de cocu. Tu as beaucoup de chance. Mais j'ai de la chance, je possède la carte magique, livre de la vie. Oui. Je ressusciter un monstre zombie de mon cimetière et panier depuis un cimetière à berthes, un monstre. Je ressuscite roi du déclin, pas de roche et le ouais. je je requin cauchemar de Kourama. Ok. Alors je précise pourquoi il fait ça aux, aux Australiens. C'est pourquoi il bannit le numéro 47 pour aucun cauchemar, à cause de son effet. Je ne l'aime pas. Parce qu'il ne l'aime pas. Je ne peux pas le faire puisque même si tu aurais suscité ton monstre, là, il n'aurait pas de matériel élixir. Ensuite, je vais jouer Mécronisation zombie. Oui. zombie. Quand il y a un zombie de niveau 5 ou plus sur le terrain, je peux prendre un monstre adverse et en prendre le contrôle jusqu'à la end phase. Je choisis la des volcanique de Gabriel. Oui. Maintenant, Alors, attend deux secondes, je fais une pause. Pourquoi vous ne voyez pas mon terrain Parce que je ne peux pas le faire, moi. J'ai pas encore de caméra portative, portative qui marche sur mon PC, donc voilà. C'est enfant. <rire> je s'automise la des volcanique de niveau 5 et l'unisombie de niveau 3. Pour invoquer, pèse des dragons diaboliques en mode attaque. C'est un monstre qui a 3000 points d'attaque qui ne peut pas être tué au combat, il prend des de cartes. Euh, quand je reçois des dommages, quand non quand tu Et reçois dommage, ces points des dommages, les points d'attaque sont doublés. Une attaque mmh. impliquante carte, il gagne autant d'eux d'attaque j'ai subi de dégâts euh, ensuite bon bah ah ben bah, c'est mon tour je termine mon tour à moi je pioche je vais faire une invocation spéciale en envoyant mon rechargement accélérateur de flammes flamme au cimetière oui pour pouvoir invoquer le feu grégoire volcanique oui intéressant ensuite J'active l'effet du rechargement de de flammes, je le bannis et je peux envoyer une carte monstre volcanique depuis mon deck à mon cimetière. Et je vous montre ce que c'est, c'est un petit feu euh, euh, trichérateur volcanique. Donc ça veut dire que si je comprends bien, Gabriel est sans défense. Euh, oui il a juste ses magiques pièges. Ensuite, Feu Grégoire Volcanique va attaquer directement les points de vie de Kurama. Hum, ouais. Moins 3000. Pas très court tout ça, Gabriel. Ouais, c'est vrai, ça, j'avoue, c'est pas très court. <rire> Et pour terminer mon tour, j'active ma deuxième carte piège, rechargement accélérateur de flammes. C'est tout pour le moment. Ok, je pioche. Je vais jouer le requin sirène en mode attaque. J'active son effet. Je vais prendre un requin ou un monstre poisson. Ah non, c'est vrai, je peux pas le faire. Comment oh, oh, ça ouais. Alors, ouais, je peux putain. prendre un... Bon en fait, alors j'explique. L'effet spécial du requin sirène est bien, dans un deck poisson ou tout ça, c'est que lorsqu'il est invoqué normalement, vous pouvez ajouter un monstre poisson de type poisson de niveau 3 à 4 ou niveau 5 depuis votre deck et l'ajouter, et à... on peut l'ajouter à notre main. Putain. Donc, bah, je te remercie. Donc, Je vais prendre. Sur le terrain, dans le cimetière, que les montres deviennent sans Je vais montrer, puis je vais prendre le aigle Ouais. Voilà. Euh. Ouais. Voilà. Et je sais pas pourquoi, je sens que je ne vais pas faire long feu, moi. Et je vais terminer mon tour. À moi. Pioche. J'active l'effet de l'échronisation zombie qui est dans mon cimetière. Ça me permet de prendre un autre zombie qui a été banni, de la remettre dans mon deck et de replacer cette carte face cachée sur mon terrain. Je vais remettre dans mon deck la de visante. Je mélangerai après. Hop Et je mélange. Ensuite, j'invoque l'unizombie en mode attaque. J'active son épée. Je monte de 1 niveau. Roi du déclin, Baleur et j'envoie un monstre comme mon deck au cimetière. Et devinez qu'il qui va être envoyé au cimetière Ta non Exactement. Du coup, elle est bannie, et mon deuxième Roi du déclin, Baleur arrive sur le terrain. Alors là, ça serait bien que, que quand c'est comme ça, tu arrives à trouver une excuse de rang 8 te plaise pour ton deck Oui Mais en fait, euh, j'aime beaucoup l'effet de... du roi du déclin ballant de Même si je peux activer chaque effet qu'une seule fois, je peux annuler un effet ou bannir une un monstre sur le terrain. Et je peux faire cet effet que si un zombie active son effet. D'accord, ok. Je suis bête. Je suis bête J'aurais pu te bannir pour feu de volcanique Oui Ah, fait la ah attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, Je. Je vais. Je vais utiliser une petite carte piège. Attends, si, si, attends. Voilà. Ok, on est bien d'accord que ton balade roche a été invoqué spécialement. Oui. Donc j'ai joué assaut solennel. Donc tu sacrifies combien de points de vie Gabriel euh, 1500 Robert, comme on va, il, re... il revient à égalité avec moi. Alors, Baise du Dragon Diabolique va attaquer Feu Grégoire Volcanique. Mais ils sont tous les deux détruits. Eh non Baise du Dragon Diabolique ne peut pas être détruite au combat ni par des effets de carte. Ok. grégoire est détruit. Ensuite, le roi du déclin balor va attaquer Gabriel directement. Sauf que tu oublies une chose, mon petit. est ce que j'oublie Que j'ai un petit Triceratops Volcanique dans mon cimetière. Bien sûr, Et si tu, tu Triceratops Volcanique, je le bannis, et tu perds autant de points de vie que moi sur ce tour. Donc ça fait 2.800, c'est 2800. Ouais. Ensuite. Euh, bon, je ne vais pas t'attaquer, mais sinon tu seras de l'acharnement. T'es une zombie T'as un monstre toi. T'as ton requin, t'as ton poisson sirène. Ouais. Et là combien de bah, Hein oui, j'ai perdu de toute façon. J'attaque avec une le poisson sirène de Kourama. Ouais, j'ai perdu. Mais non, il est en mode quoi En mode défense Non, mode attaque. Ah, bah oui. J'aurais pu le faire. Alors, Alors comme j'ai perdu, je vois si ce que j'avais dans la main, mais j'aurais pu faire mon enfoiré, mais je ne l'ai pas fait. Alors, j'avais Aquajet, ouais. Rockin panthère. Ouais. Et Rockin Aigle. Alors pourquoi j'avais eu ces deux monstres Je vais expliquer. J'aurais pu faire une invocation Xyz du numéro 73. Place du tapis, oui. Et j'aurais combiné ça à mon monstre. Et j'aurais oui. activé son effet pour augmenter sa puissance. Et normalement, j'aurais pu faire mon grand forêt envers Gabriel. Parce que ça aurait été lui qui aura tout pris. Il aurait complètement perdu. Or de la douleur. Ouais, mais cette carte était dans ta main Ouais. D'accord. Alors, je vais conclure mon tour du coup avec une carte cachée. Attends attends, as... attends, as... attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, Je suis en train de relire euh, l'effet de, de mon feu grégoire volcanique, s'il te plaît. Non, c'est bon. À moi, je pioche. Pendant Et oui Attends, pendant pas d'attente, le voleur droit qui était dans mon cimetière arrive sur le terrain en mode défense. La carte de la dernière chance. J'active oui. le garde royal tempête de feu. Il a mis 1700 Ouais. J'active 300 points. Mais son Donc, effet est, à... est, quand est quand même, même activé. Ouais donc je reprends 4 cartes feu de mon cimetière. Je remélange. Et je pioche 2 cartes. J'active le rechargement accélérateur de flamme. J'ai une carte de chasse volcanique depuis ma main à mon cimetière pour pouvoir piocher une carte. Effet de la cartouche de flamme, je fais Rajeki et tu permets de Non, Non, non, non, non, non, non. Effet du roi du déclin, balleur roche quand un monstre zombie active. En effet, je peux soit l'annuler, soit bannir une carte sur le terrain. Je choisis d'annuler l'effet de ta cartouche. Euh, elle, elle est de ma main. Je l'ai envoyée de ma main. Tu veux pas annuler de la main. C'est marqué De la main Oui, mais. L'effet qu'on active quand elle est dans le cimetière. Ouais. On est d'accord. Dans le cimetière, elle devient un monstre zombie. Du coup, je peux parfaitement faire. Je peux parfaitement l'amuser. D'accord, ok. Donc, ensuite, j'active la carte magique peau de possessivité. Qui me permet de reprendre jusqu'à 3 monstres bannis. Mais bon. Et de les renvoyer dans mon deck. D'accord. Et je pioche une carte. Et tu vas pouvoir me finir sur ce tour. Parce que je ne peux, je peux plus rien faire. À mon tour Ouais. Très bien. Je pioche. Et j'attaque directement tes points de vie. Avec 3 du déclin, pas leur branche. Ouais. Enfin, voilà. Bien joué, Star Wars. Ouais, bien joué. Ouf. C'était chaud. Non, c'est pas chaud. Ah, il me restait 900 points de vie. Mais euh, j'aurais pu te faire quand même perdre 500 points de vie, quoi. Ouais. Mais là, si je t'avais laissé faire l'effet de ta cartouche de chasse volcanique, euh... ouais. littéralement, tu m'as brûlé. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc les amis, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Et on se dit peut-être une très prochaine fois sur la team Astral Guio ou sur la team Rebellion, sera si peut-être une chaîne YouTube. Voilà. Alors, les amis, je vous laisse, je vous dis à plus et on se souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde Bye Bye boss.